Juste avant que la vidéo commence, euh, ça peut être limite un peu gênant de ce que je te explique, mais c'est parce que je parle un peu de ma vie, un peu ma vie personnelle, mais je te parle en même temps de ce que, pourquoi je me suis acheté une perruque panda. Pour le plaisir, puis ce que je trouvais ça mignon, c'est pour ça. Mais soyez euh, vigilants, puis soyez... Respectueux envers moi, même s'il euh, y a des choses que vous aimez pas tant, puis que vous trouvez ça bizarre, je le comprends. Mais c'est que j'aime ces choses-là, puis on peut pas juger la personne en tant que temps. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne un, un bon visionnage et une bonne écoute. Et bonjour, les amis, c'est Nugget Gaming. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pourquoi j'ai acheté cette fucking perruque de panda Mais pas ton avis parce que j'aime les pandas et je trouve ça très chou. Est-ce que je suis un chou En vrai, je sais pas. Je me le demande tellement si je suis chou ou mignon. J'aimerais tellement savoir si je suis vraiment mignon. Pourquoi j'ai une perruque panda Pourquoi j'aime tant ça C'est parce que j'aimais une certaine fille que j'appréciais beaucoup, qui me soutenait, qui était toujours là, puis à l'écoute. Et je trouve que vous êtes tous des bonnes personnes qui me soutiennent à tous les jours. Puis je remercie tous les gens. J'ai assez hâte de finir mon setup pour vous montrer tout ça. Pour moi, la semaine prochaine ou dans une semaine ou deux, je vais vous le dire quand. Et quand je serai prêt, je vous le dirai. On aura, Je vous montrerai tout le, le dégradé de mon setup. Puis vous allez pour moi être, être contents. Yeah. Bon, comme vous pouvez voir juste ici, c'est ma perruque panda que je me souviens pas trop. Je me souviens exactement pourquoi j'ai acheté cette perruque. Pourquoi j'ai acheté cette perruque de panda? Parce que j'ai une fille que j'aimais bien, qui était toujours fine, toujours là, à, à, à l'écoute, attentive. Puis je trouvais ça mignon, les pandas. Puis je trouvais ça beau et mignon. Puis j'aime ça les pandas. Fait que quand j'ai commencé à jouer à Fortnite, je me suis, je voulais l'acheter, le skin, mais c'est juste que j'ai pas voulu dépenser tant de V-Box que ça. Puis, pour le plaisir, je peux le mettre sur ma tête parce que je trouvais ça qui vaut. Mais là, j'ai l'air d'un beau cave de porter ça, de toute façon. Comme vous allez pouvoir me dire souvent, comme l'un d'entre vous, en vous connaissant tous et très bien, ben c'est normal que je porte une perruque de merde. Parce que Nolly Gaming aime beaucoup les pandas, surtout les animaux, les chiens et tout. Il aimerait ça avoir son propre chien, mais il y a des choses qu'il faudrait qu'il arrête pour arrêter de penser à toutes ces choses-là. Pour dire qu'il aime beaucoup les feuilles, puis toutes les choses qu'il voit passer sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, qu'il trouve très très mignon. Mais c'est qu'il hésite beaucoup à en avoir un. Hein. Vraiment beaucoup. C'est ça qui fait pas mal le tour du panda, puis c'est ça, c'est ma première vidéo par rapport du panda, puis pourquoi je l'ai acheté. Puis je vais vous expliquer quelque chose d'autre par rapport de ma première vidéo de mes 100 abonnés depuis que j'ai acheté cette, euh, cette calotte à New York. Ça m'a fait ressortir quelque chose qui me ressemblait beaucoup, puis qui qui j'étais vraiment qu'est-ce qui me faisait montrer ma personnalité de moi-même, puis qu'est-ce que les gens aimaient de moi. Puis surtout, cette calotte m'a beaucoup décrit en tant que youtubeur, puis en tant que soutien, amitié. Puis j'étais reconnu beaucoup avec le même pseudo que je portais, Noli Gaming. Oui, Noli Gaming. L'ancien YouTuber qui a une calotte qui s'appelle Yolo je l'ai acheté à New York pour 5 pièces. c'est quelque chose qui me décrit beaucoup mais elle commence à s'user beaucoup après le temps, on a des petites démarcations que le blanc, ici vous ne verrez pas à cause du soleil c'est normal, mais moi je peux le voir qu'elle s'est dégradée un peu j'ai mis un morceau de tête pour éviter que le plastique euh, ressort parce que c'est un dégradé Or, mais peinturer avec la fausse or, c'est pas de la vraie. Hein. pensez pas que j'avais de, de la vraie or, -là, ça vaut des millions de la vraie or, ok? Puis j'ai pas cet argent-là pour me payer ça. C'est pas grave. Mais au moins, je peux m'acheter des choses qui peuvent être utiles pour plus tard. Et au moins, ça me décrit pour, pas mal beaucoup sur cette magnifique calotte. Puis je vais la conserver longtemps. Puis je vais la garder parce que vous me beaucoup. Vous me reconnaissez beaucoup sur ce magnifique gileva et sur cette magnifique calotte qui me décrit beaucoup vous êtes vraiment des oufs vous êtes des personnes que j'apprécie que j'adore, merci de me soutenir et de liker et d'écrire des commentaires puis si la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à écrire un petit commentaire dans la dans, les, dans la description dans la description ou autre sinon écris moi un petit commentaire de ce que t'en penses de la vidéo et tout, je vous souhaite une bonne soirée à tous, c'était Noli Gaming N'hésitez pas à aller me follow sur Twitch et venir me follow sur Instagram. Je publie régulièrement des stories ou des images photos ou des miniatures de mes vidéos. Pour, juste pour vous prévenir qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. C'était Noli Gaming. Ciao, ciao